Ça fait quelques temps maintenant qu'on vit une véritable révolution de l'image, que ce soit la photo ou la vidéo. Aujourd'hui, on a tous la capacité très facilement de prendre des photos ou des vidéos avec notre appareil téléphone intelligent, autrement appelé smartphone. DJI surfe là-dessus et vient de nous sortir un nouveau Gadget, c'est ce qu'on va voir juste après, le DJI Osmo Pocket, un petit, une petite caméra stabilisée 3 axes, pas plus grande que ça, qui fait quelques centaines de grammes et qui vous permet de faire de l'image. Est-ce que c'est un bon investissement Oui ou non On en parle juste après le générique. Générique Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous présente aujourd'hui une nouvelle capsule des TechniNews et une nouvelle capsule dans une nouvelle formule parce que j'aime bien changer parce que j'aime bien tester et parce que j'avais de toute façon envie de vous parler de ce produit sans y passer sans y faire une capsule traditionnelle qui durerait euh, 15 ou 20 minutes parce que je sais que de toute façon vous ne la regarderiez pas jusqu'au bout, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler du DJI Osmo Pocket, régulièrement DJI fait des annonces, alors DJI pour vous situer un petit peu c'est à la fois le professionnel le, le vraiment le top niveau au niveau des drones avec les fantômes et les Mavic et, et autres drones encore plus calés au niveau professionnel des, des gros Drone sur lesquels on peut mettre des énormes appareils photo. Mais c'est aussi euh, les pros de la stabilisation, puisque c'est eux qui font ce qu'on appelle le Ronin. Le Ronin, c'est un stabilisateur utilisé par les professionnels du cinéma, notamment, qui permettent de stabiliser l'image de façon vraiment génialissime. Et donc, ils ont forcément sorti un stabilisateur 3 axes, comme vous avez ici derrière moi un stabilisateur comme ça, sur lequel je mets mon smartphone. Ce n'est pas un DJI, parce que je n'ai pas choisi le DJI, parce que le Zayun a des, des performances qui, que je préfère. Mais je vous avoue que quand j'ai vu euh, DJI qui sortait son Osmo Pocket, ça m'a largement interpellé. Donc... Je vais vous parler aujourd'hui de l'Osmo Pocket. L'Osmo Pocket, c'est quoi C'est tout simplement une caméra, quand on regarde bien la caméra, c'est la même caméra que la caméra qui est sur le Mavic, le dernier Mavic sorti. C'est une super caméra, euh, les objectifs sont de chez Hasselblad, qui est un, un fabricant de caméras d'appareils photo qui est absolument génialissime. Donc, au niveau qualitatif, on est sur de la 4K, sur du 60 images secondes, possibilité de faire des time lapse, possibilité de faire... Des ralentis pas possibles, on est sur une autonomie d'à peu près 2 heures, on est sur un produit qui est absolument génial On a dans la poche quelque chose de pas plus grand que ça, qui a, euh, je l'ai dit, 2 heures d'autonomie, qui a une possibilité d'être mis sur une perche a... Bref, il y a plein plein plein de possibilités Et ce truc est stabilisé, donc stabilisé 3 axes, pour ceux qui ne suivent pas, c'est comme ça Là, c'est-à-dire que quand moi je bouge, l'appareil ne bouge pas. Alors pour être un vidéaste averti, quand je joue avec mon stabilisateur 3 axes que je viens de vous montrer, c'est déjà assez compliqué. Pourquoi Parce que la stabilisation, qui dit stabilisation dit poids. C'est-à-dire qu'il y a un rapport poids-stabilisation extrêmement important à prendre en compte pour que la stabilisation soit réelle. Je m'explique. Avec le, le, le, la combinaison smartphone et stabilisateur 3 axes comme ça, je ne sais pas, je dois avoir 400 ou 500 grammes dans les mains et encore, peut-être même pas. Avec le petit stabilisateur comme ça, j'ai quelques centaines de grammes. Ce qui veut dire que, et c'est très drôle parce que tout le monde est en train de dire que c'est la révolution, c'est une super caméra, c'est un super stabilisateur, la combinaison des deux est géniale, il faut absolument l'acheter. Et ils vous font des démonstrations, je vous laisse juste aller sur Youtube ou ailleurs et taper euh, DJI Osmo, Osmo Pocket et vous allez voir toutes les vidéos de démonstrations. Moi, qui ai un œil à, à faire des vidéos, je vous garante, elles sont pas stabilisées ces vidéos. Elles tremblent. Et elles tremblent, c'est normal, puisque quand je veux faire un travelling avec une toute petite, un tout petit appareil, sans m'en rendre compte, je tremble. J'ai vu un travelling sur un sur un plat, sur un joli dessert. C'est pas c'est pas mieux, voire moins bien que si je faisais mon travelling à la main avec mon smartphone ou avec ma caméra sans aucun stabilisateur. Donc vous l'avez compris, premier point négatif, la stabilisation, c'est oui, c'est chouette sur le papier, c'est une stabilisation trois axes, mais la stabilisation ce trois axes n'est pas magique, et j'en parle dans ma formation vidéo, avant de savoir stabiliser, il faut vous entraîner, il faut adopter ce qu'on appelle la démarche du ninja, la démarche du ninja ou la démarche du canard, c'est un peu moins sexy, mais c'est une façon de marcher, euh, souple sur les rotules, souple sur les genoux, pour déjà préamortir, votre façon de filmer, pré amortir votre bras pour pouvoir suivre quelqu'un, pour pouvoir faire un traveling. Mais quand je suis stable et que je fais un traveling, qu'est-ce qui va jouer Moi, quand je monte mon Canon EOS 80D sur ma SteadyCam et sur un ensemble qui doit faire entre 4 et 5 kg, bah de toute façon, je l'ai à bout de bras et dans tous les cas, j'ai pas le choix, je suis stable. De par le fait de, de, de, de tout l'ensemble, je suis stable. Et sur le système du Ronin, sur le, le gros stabilisateur DJI, c'est pareil. On est sur du poids, donc on va de fait, à la base, stabiliser. Sur un tout petit truc comme ça... Désolé DJI, mais on stabilise rien du tout. Ça c'est le premier point qui pour moi est très très négatif. Ensuite, c'est absolument génial parce qu'on peut coupler cet appareil, et de façon très simple, on peut le coupler avec son smartphone. Et là, si vous regardez les démonstrations, vous vous retrouvez avec un smartphone, donc au lieu d'avoir le petit écran sur euh, le DJI euh, Osmo Pocket, qui est d'ailleurs très bien, c'est hyper complet, vous avez un retour image sur ce petit truc, super mais en plus d'avoir ça, vous pouvez mettre votre smartphone et là vous avez la caméra qui vient vous montrer en grand sur votre smartphone euh, ce qu'elle voit. Et puis vous pouvez diriger votre caméra avec directement votre, votre doigt sur l'écran de votre smartphone. Mais là je me pose une question, euh, en fait, euh, sauf erreur de ma part, tous les smartphones ont des caméras intégrées et ont des caméras intégrées avec le même genre de définition. Si je prends mon iPhone X, il filme à, à 4, en 4K à 60 images secondes, il fait des ralentis à k 240 images secondes, c'est des ralentis de fou furieux. Parti du principe, Partant du principe de ce que je vous ai dit avant, que de toute façon la stabilisation est quasiment aussi bonne euh, ou, aussi, ou, ou aussi mauvaise si je filme avec mon, mon, mon téléphone à la main ou si je filme avec ce petit petit stabilisateur, je me pose des questions. À moins que j'ai 359 euros à jeter à la poubelle. Vous l'avez compris, je suis absolument contre cet appareil. Je trouve que c'est une surconsommation phénoménale. Alors, si vraiment vous voulez l'acheter, je vais vous donner un grand conseil. Déjà, il est en précommande, je ne sais même pas s'il est vraiment dispo. Il est en précommande, donc vous l'aurez a priori pas pour Noël. Euh, donc dans tous les cas, laissez venir les autres, les Ayun et compagnie, ils vont vous sortir le même genre de gadget à moins de 100 euros j'en suis quasiment convaincu, parce que quand DJI sort un truc, il est copié, évidemment et il est de mieux en mieux copié parce que DJI, comme c'est un petit peu la Mercedes euh, au niveau automobile, c'est un petit peu la Mercedes des nouvelles technologies, donc il se permet des prix un petit peu euh, abusifs mais moi je trouve que, à un moment donné ça fait un appareil, qu'il faut charger, ça fait une batterie il faut que je pense à le prendre avec moi, mine de rien dans une poche, ça fait quand même un truc un petit peu gros euh, si j'ai un sac à main, éventuellement je peux le prendre dans mon sac à main. Mais dans tous les cas, il y a un truc avec lequel je pars tous les matins au boulot, je pars tous les matins me balader quand je vais me balader, c'est mon téléphone. Je vais courir, j'ai mon téléphone, je veux prendre une photo, je sors mon téléphone, je veux filmer, je sors mon téléphone, je l'ai donc à partir du moment où la stabilisation de toute façon c'est trop petit pour faire une stabilisation de qualité, je vous garantis, croyez-moi, investissez à moins de 150 euros dans un stabilisateur comme ça, qui va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose d'absolument de, de, génial, que vous allez emmener avec vous de temps en temps, c'est clair, c'est pas la même taille, on est bien d'accord, mais si vous voulez faire quelque chose de pro, vous allez avoir un résultat bien supérieur à ce que vous allez avoir avec cette petite caméra. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal, mais vous l'aurez compris en termes de consommation, c'est pas ok pour moi. C'est 350 euros, 360 euros qui sont pas vraiment jetés à la poubelle, c'est pas vrai, mais c'est 360 euros qui ne sont pas utiles à investir. Changez de téléphone si vous avez un téléphone un peu vieux, prenez un téléphone qui va vous, vous amener vers une génération de téléphone plus récente. Si je reste chez, chez Apple, prenez un iPhone 7, un iPhone 8, quelque chose comme ça qui va se rapprocher, voire euh, avoir les équivalences de, de définition d'image de ce fameuse Osmo euh, Pocket, mais n'achetez pas cet appareil, voilà, désolé DJI, c'est clair, j'ai pas d'action chez toi, j'en ai pas chez Apple non plus, mais pour moi c'est de la surconsommation, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, et ce n'est pas ok pour faire vraiment des vidéos de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle formule, je ne vous parle que d'un sujet, je vous donne mon avis sur un appareil, sur une application, bref, ce qui me viendra par la tête, ce qui me viendra dans la tête dans, dans, à l'avenir, n'hésitez pas à me faire des demandes sur les choses de, dont vous voudriez que je parle, et puis on verra ce qu'on peut faire pour ça. Merci beaucoup, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, à très bientôt, ciao, bye bye